Bonjour à tous, Mathieu Faneuf d'Agrilogue. Aujourd'hui, je prends quelques minutes de votre temps pour vous parler de l'approche d'Agrilogue, le gros bon sens. Vous avez tous un frigidaire et vous avez tous la certitude que lorsque vous ouvrez la porte le matin, bien, votre lait va être au frais et bien conservé. Le lait ne sera pas chaud, il ne sera pas gelé, il va être juste à bonne température pour votre petit café. Le d'air n'improvise pas quand la température monte il part, il refroidit les animaux, Quand il est rendu assez froid, ça fait il arrête. Pourquoi on ne ferait pas pareil avec nos silos à grains? On a des cellules de 1000 tonnes, avec du maïs à 250 la tonne cet automne, donc. ou encore euh, du soya avec euh, un silo de 500 tonnes, un petit peu plus petit, puis avec du soya à 500 la tonne. Fait on a un quart de million en entreposage des dangers. Qui peuvent chauffer, se détériorer. Est-ce que ça vaudrait la peine d'investir un peu de temps un peu d'électricité pour être sûr qu'il n'y arrive à rien? Là, ici, on a un beau foyer au granit. Hein? Ça, ça, là, ça arrive juste aux autres. Malheureusement, à chaque année, ça se produit. On peut trouver des photos comme ça sur les médias sociaux. Heureusement, il n'y en a pas eu au Québec en 2020. Par contre, il y a des producteurs qui ont connu des pertes importantes, ils ont perdu la, la, la totalité du, du silo dans certains cas. Le feu n'est pas pogné, mais le, le grain, ben, il, il retourne au reste. chose qu'on voit un peu plus régulièrement, c'est des, euh, des, des phénomènes de grains qui ont chauffé. Okay? Fait que là, on a un beau mouton. le grain il a chauffé, il a pogné en bloc. Là, on a un gros motton qui il a bloqué le, la sortie de notre silo. Fait que là, petit problème technique. Il faut réussir à sortir ça de là. Au final, on vient de perdre la qualité, on vient de perdre euh, une quantité de grains. Bien, c'est le grain-là qui est perdu. Si on aurait investi un peu de temps un peu d'électricité, on aurait changé charge pour parce on aurait eu pas mal de mois de, mois de tête. Puis, le problème peut s'amplifier. Parce que là, ici, là, on, a, on a du grain à chauffer, mais si le, la, la tendance se maintient, là, le next step, c'est l'incendie dans le silo. Ça, c'est déjà arrivé. Et on ne veut pas que ça arrive. On sait tout bon, on a un grain humide à, à récolte, on va le sécher. Après ça, on va le mettre dans notre silo. On va le refroidir pour, pour, pour, pour bien le conserver. Mais pourquoi on ne perd pas un peu plus de temps au courant de l'année, de façon régulière? OK? pour aérer notre grain, pour être sûr qu'il n'y arrive à rien. Un petit plan de régie, on suit ça de façon régulière, on ventile, on n'a pas de problème. C'est ça l'approche Agrilog, c'est de travailler de façon préventive pour qu'il n'y arrive à rien. Dans la prochaine capsule, on va parler de la science des grains sur laquelle Agrilog se base, pour assurer la bonne conservation de vos grains. On va parler de comment le grain réagit, puis, on va regarder comment on peut tirer avantage de son comportement dans notre planification, ventilation, pour être sûr qu'il à rien, puis qu'on tire le plein potentiel de notre école. Sur ce, à très bientôt. Bonne journée.